bienvenue dans cette présentation sur la création de site web aujourd'hui je vais vous parler de compteur ok qu'est ce que c'est que qu un compteur regardez si je recherche cette page il y a quelque chose qui va se passer vous voyez ici là c'est en train de compter ok comment est ce que je peux mettre ça en place sur mon site internet c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour information, nous utilisons l'outil Shita de la plateforme Budroll pour faire de la création web. Donc cette présentation elle est faite avec Chita. Donc ça, je vais supprimer d'abord celui-ci pour vous montrer comment est-ce qu'on importe, où est-ce qu'on le trouve, etc. Donc là on est sur notre éditeur Shita de Budroll. Je vais fermer ça. Donc pour pouvoir importer notre compteur, je vais cliquer sur la flèche là qui est là, et je vais aller sur donc ajouter Éléments. Donc là c'est déjà sélectionné, mais si vous n'êtes pas dessus, vous cliquez sur ajouter élément et après on va aller chercher éléments animé on clique dessus et là on a différentes sortes de trucs notre compteur est là ok je glisse je dépose ici ok donc par défaut le compteur vient comme ceci je peux arrondir je peux lui donner la forme que je veux et okay, si je veux même hein, l'arrondir arrondir les bords je peux on verra ça tout à l'heure donc les fonctionnalités là euh, disquette, c'est pour enregistrer l'élément On en a déjà parlé quand on parlait du texte. Hein. Allez regarder le, le, nos présentations sur le texte pour voir comment est-ce qu'on l'utilise. Hein. Euh, ici, ce, cet élément, c'est pour avoir toutes les fonctionnalités du, de notre compteur. Ça, c'est pour superposer, super, superposer les éléments. On en a aussi déjà parlé. Allez regarder nos présentations précédentes. Et euh, ici, c'est pour centrer l'élément sur la page, par exemple. Là. Et celui-ci, c'est pour le dupliquer, cacher l'élément, supprimer l'élément. Ok. Là, on va aller on veut regarder les fonctionnalités de cet élément donc pour cela j'ai ouvert cette fenêtre -là et je vais cliquer sur le crayon et là je peux avoir la même chose en faisant directement clic droit sur le sur l'élément donc une fois qu'on est dessus vous allez remarquer qu'ici nous avons la large tablette etc par défaut on le laisse comme tel on le touche uniquement quand on en a réellement besoin euh, couleur donc c'est pour changer la couleur d'arrière-plan Okay. la couleur d'arrière-plan, je peux la changer, je mets quelque chose de pourpre. Ok, c'est bon. Euh, je peux rendre ça aussi transparent hein, si je veux. Si je ne veux pas avoir de couleur de fond, je peux l'enlever. D'accord. Pour le moment, on laisse comme ça. Si je veux mettre une bordure, donc des traits tout autour, je peux le faire. Par exemple, je veux mettre du blanc. Je peux le faire. Et là, j'ai choisi un. Je, peux... je vais choisir le type de trait que je veux. Je prends celui-ci. Donc vous voyez le trait tout blanc qui l'entoure. Je peux laisser, je peux l'enlever si ça me, si ça ne me convient plus. Je peux arrondir les bords si je le souhaite. Par exemple, actuellement c'est du 5, si je veux mettre du 20, du 20, du 20, du 20, je peux le faire. Ok. Si je veux mettre du 60, on va mettre du 100 plutôt. 100, 100 et 100. Ok. Donc ça c'est bon. Je peux aussi le faire. Si je veux que ça soit arrondi, circulaire, je peux aussi le faire. J'ai quelque chose de ce genre. Donc, j'ai pas mal de possibilités. Je vais, laisser, je vais laisser comme ça. On continue. Si donc Actuellement, ça compte jusqu'à 1000. Si je veux que ça compte jusqu'à 2000, je peux le faire également. Le minuteur, euh, si j'augmente le minuteur, en principe, c'est censé augmenter le temps, euh, de, le temps que ça met pour compter. C'est comme ça que ça joue au en fait. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est en millisecondes, en secondes, etc. Ça Je ne peux pas vous le dire. Ok Mais le minuteur, ça sert à ça. Euh, le texte, la taille du texte, le type de, euh, type de texte, la police, quoi, le type de police. Je peux modifier ça ici. Euh, je peux travailler un peu dessus. Si je veux que ce soit gras, grave, dégrassé, etc., je peux le faire. Euh, si je veux rajouter de l'ombre sur cet élément, je peux le faire hein, aussi. Par exemple, là, je, je, je rajoute un peu de l'ombre blanche derrière. Si je veux enlever l'ombre, je l'enlève. En cliquant sur nettoyer. La balise, on n'en parle pas dans ces présentations parce que c'est un, un peu plus avancé. Ici, c'est pour superposer les éléments. Si il est dessus, je veux que ça passe en dessous, je peux utiliser au fait ces éléments pour le faire. Donc actuellement, bon, on le voit pas, mais c'est comme ça que ça marche au fait. Donc, ça peut passer en dessous, comme ça peut passer au dessus. Donc actuellement, c'est en dessous de cette bannière. Si je veux que ça passe au dessus, je clique dessus et ça passe au dessus. Ok Pour vous montrer vous le savez déjà normalement parce qu'on avait déjà parlé on en avait déjà parlé dans d'autres présentations. Si on regarde la version mobile de cet élément, ça donne quoi On va aller regarder. La version mobile ça donne ça. OK, si on veut que ça soit circulaire, vous allez regarder, vous que ici en un, option avancée en plus de ces deux de fonctionnalités, on a, on a ça espace latéral. Donc on peut jouer sur ça, on peut jouer sur l'espace latéral pour pouvoir modifier la forme de notre euh, de notre un compteur ici d'accord si on veut que ce soit circulaire etc on essaie de le faire on, on essaie de le faire là d'accord c'est des choses qu'on qu peut faire si on veut donner un peu d'espace en haut un peu d'espace en bas c'est comme ça qu'on travaille sur la version mobile on peut aller regarder la version tablette la version tablette on va dire actuellement ça ne ressemble pas à quelque chose de circulaire aussi là on peut retravailler dessus en allant justement utiliser la largeur maximale je clique dessus je Hop. Donc, sur clique dessus, par exemple là, je peux aller modifier la taille. D'accord, ça donne quelque chose de ce genre. Je peux décider de la façon dont je veux que ça soit sur la version tablette. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon travail. Et si on regarde, je vais enregistrer ça. Je publie. Et si on regarde, ok, on voit notre compteur. C'est comme ça que vous travaillez hein, sur un compteur ou vous mettez un compteur sur votre site internet. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, euh, sachez que nous avons mis en place pour vous, au niveau de l'agence euh, AWDE, l'agence web AWDE, une plateforme de formation gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur adwde.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous scrollez vers le milieu de la page et vous avez un bouton où je commence ma formation. Vous cliquez dessus. Vous créez votre compte gratuit hein, de, de création de site web, euh, votre compte gratuit hein, euh, pour la formation, et vous aurez accès à des ressources qui vous permettront de créer votre site web. Et si vous avez des questions, sachez que vos remarques et vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, euh, pardon, on n'est pas encore sur Twitter, euh, YouTube et, et LinkedIn. Et d'ici en tapant agence web AWD, et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.